Travail, canal, canal, hôpital, hôpital, animal, Je rappelle, on met la phrase au pluriel. J'aime le travail bien fait. J'aime les travails. N'importe quoi, les travails. phrase, j'ai cassé un bocal, oui, on saute une ligne. J'ai cassé des bocals, des bocals. Bocaux démission, Bocaux démission, les bocals c'est génial, les bocals c'est génial, les bocals sont dans la rue. Les bocas sont dans la rue. Les bocas, c'est génial. Troisième phrase. Vous mettez au pluriel. Hein. Pour allumer le feu, il faut du journal. Pour allumer le feu, il faut des journaux. Pas des journaux, des journaux. C'est pas vrai. Phrase, les infirmières travaillent dans l'hôpital. Les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux. Mais on a pris la leçon. Médicaments, seringues, Médicaments. Médicaments. Médicaments. seringues, seringues, Seringue. celle-là. Alors, enlève la craf. Non. Il a envoyé en fait, des état. ça une... une... a envoyé le médicament. A... Attention, elle est en train de tomber. Vous allez ah, peut-être mourir. Peut Phrase suivante. Dans l'école, il y a un animal dangereux. Dans l'école, il y a des animaux dangereux. Mais on a fait la leçon. Les mots en a, les mots en a possible un vitrail, des vitraux un animal des animaux mais oui et allez les exercices sont géniales les élèves sont sont normal. et puis quoi encore tant qu'on y est un trou de cheval Allez, allez Un trou... Un, un trou de cheval, oui. Mais alors Ils ont raison, alors Black Beatles in the city Be back immediately To confiscate the money